Étirement passif, stop aux bêtises. J'entends et je vois encore parfois des sportifs s'étirer avant même de se mettre à l'eau et de commencer leur séance. Pourtant, c'est une très très mauvaise idée et surtout d'un point de vue de ta santé, mais aussi pour tes performances. Bien entendu, si aujourd'hui je te dis ça, c'est parce que j'ai été poser la question à un expert dans ce domaine, Greg le kiné du sport et on va voir tout de suite pourquoi c'est une mauvaise idée de s'étirer avant l'entraînement. Et si tu ne veux plus te blesser, tu peux télécharger directement ma routine d'échauffement en haut ou dans la description. T'es prêt C'est parti J'ai une autre question qui me revient super souvent avec mon coach de natation, c'est par rapport aux étirements. Alors, on entend un peu de tout sur le net, on entend, on voit un peu de tout sur les livres, plein de discours différents. Euh, c'est pas évident de savoir à quoi se fier justement par rapport à ça. Euh, toi, qu'est-ce que tu préconises par rapport à la natation Moi, je crois savoir que c'est très important d'être souple en natation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà par rapport à, à, au sport en, en, en particulier, par rapport à la natation Ouais, donc Effectivement tu as raison, par rapport à la natation c'est très important les étirements Notamment tous les sports qui recherchent une bonne amplitude articulaire comme euh, la danse aussi. Ouais. Pour des sports comme le, la course à pied, la boxe, tout ça, c'est un peu euh, moins important Mais même si c'est quand même un peu important ouais. Mais pour la natation effectivement c'est très important Donc euh, les étirements déjà, ça se fait toujours après l'effort Après l'effort okay. c'est mieux, A, avant l'effort on peut faire mais pas en statique d'accord donc en, en dynamique d'accord donc avant l'effort les étirements classiques ceux qu'on entend par exemple attraper sa cheville et tirer pour étirer le quadriceps donc okay. l'avant de la cuisse ça c'est à bannir vraiment avant l'effort ouais alors pourquoi ça, ça à bannir premièrement un muscle à froid et la l'apodévose la qui entoure le muscle ouais. est moins bien extensible lorsque ça a froid. D'accord, c'est plus, plus fragile. C'est plus fragile okay. et c'est plus dur à étirer parce qu'il y a moins de sang, c'est plus difficile. Ouais. Euh, deuxièmement, quand tu étires un muscle, euh, avant l'effort, tu diminues les récepteurs proprioceptifs, donc il y a une moins bonne protection des articulations. D'accord, donc f... en fait, si on s'étire avant, euh, d'une part le muscle est plus tendu, il est plus rigide, donc ouais. il est plus fragile et susceptible d'avoir des, des cassures. Ouais. Et en plus de ça, on diminue les réflexes de protection du muscle, donc la proprioception, c'est hein, ça, ouais, c'est ouais. la protection du muscle. on diminue parce que c'est un effet en les étirements, ouais. on dit qu'on... On augmente le seuil douloureux du muscle, c'est-à-dire que si hein, quelqu'un a des petites sensibilités au muscle, des, des petites déchirures, il va moins les sentir si il Donc on est moins réceptif en fait même au, au fait de se blesser. Donc par exemple si on va se blesser après s'étirer, tiré, on va même pas le sentir. Ok. Donc... Et le, le sportif en fait il va le sentir après. D'accord. Euh, quand ça va revenir, quand après, ça va revenir après. va dire, ah merde. D'accord. Ouais donc vraiment à proscrire hein. c'est vraiment un truc ouais. important les étirements euh, au sens classique donc on entend euh, s'étirer vraiment euh, euh, de manière statique c'est ça ouais. euh, donc ça c'est à proscrire définitivement puisque bah, on risque de se blesser on est plus sans... enfin on est plus susceptible de se blesser et en plus si on se blesse on risque de même pas se sentir et euh... donc toi qu'est-ce que tu préconises à la place de ça stop allez la suite samedi prochain 10h avec Greg qui nous donnera des étirements à pratiquer avant la séance et surtout après la séance. Et comme d'habitude, tu peux me laisser un like en appuyant sur le pouce bleu en dessous de la vidéo et surtout, dis-moi en commentaire euh, si tu es impatient de voir la suite ou quels étirements tu pratiques avant ta séance. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.